On considère que l'estampe le, est une technique qui est mise au point en Europe autour de 1400. Et elle est inventée dans une aire géographique qui reste imprécise, mais qu'on localise en Allemagne du Sud, donc autour de la Souabe et de la Bohème-Moravie. Cette première technique à être mise au point autour de 1400, c'est la technique de la gravure sur bois, euh, l'axillographie. Et il faudra attendre quelques décennies pour que la technique de la gravure sur cuivre, la technique de la taille douce, soit mise au point à son tour, cette fois vers 1440, plutôt dans la vallée du Rhin. Alors pourquoi est-ce que la, la gravure sur bois est mise au point vers 1400 en Allemagne du Sud En réalité, c'est une question à laquelle les historiens ont du mal à répondre. Il y a beaucoup euh, d'imprécisions et de mystères qui entourent la question des origines de l'estampe. On parle davantage d'un contexte favorable à l'émergence. De ce médium qui va permettre de reproduire en plusieurs centaines d'exemplaires une même image. Alors, quels sont les éléments de ce contexte favorable C'est d'une part la disponibilité du papier, parce que pour produire des estampes, il faut avoir accès à du papier. Et en l'occurrence, au tournant du 14e et du 15e siècle, on constate que le papier est de plus en plus largement diffusé en Europe. Et un autre élément sans doute déterminant, c'est le besoin d'image que ressent la population à cette époque-là, et tout particulièrement le besoin d'images religieuses. C'est-à-dire que l'estampe de la première moitié du XVe siècle euh, est essentiellement un art religieux. Les estampes portent des iconographies de dévotion et elles étaient très probablement utilisées pour l'exercice de la dévotion privée.